Donc cette euh, écriture, entre 2300 et 1900 Jésus-Christ, euh, présente des caractéristiques hallucinantes. Alors je m'explique. Il y a deux grands types d'écriture dans le monde. Les écritures dites phonétiques, qui vont noter un son. L'alphabet latin, c'est un système d'écriture phonétique. Mais par exemple, si je vous euh, demande d'écrire le mot 1000, on peut écrire 1000 M-I-2-L-E. Donc on va écrire le son du mot dans la langue française, mais on pourrait l'écrire avec une barre et trois ronds. Donc dans ce cas-là, on va noter l'idée de 1000. Et cette idée de 1000, en français on va lire 1000, mais un anglais va le lire 1000 un iranien va lire Ezor. Donc là, on ne note pas le son, on note l'idée. Donc là, en fait, je viens de vous résumer assez simplement. Système d'écriture phonétique, M, I, 2, L, E. Système d'écriture logogrammatique ou idéogrammatique, mais on dit plutôt logogrammatique à l'heure actuelle, où on note le concept, donc la barre et les trois ronds. Ça, c'est les deux grands types d'écriture dans le monde. Euh, voilà. Toutes les écritures sont soit... Alors, ce n'est pas soit phonétique, soit logogrammatique. Généralement, elles sont mixtes. Hein? Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est un mixte des deux. Bon, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les lamites linéaires, je me, suis dit, on, je me suis mis dans l'ambiance de l'époque. Troisième millénaire, il y a quatre systèmes d'écriture qui existent dans le monde. Donc d'Ouest en Est, les hiéroglyphes égyptiens, le cunéiforme mésopotamien, donc c'est l'Irak, les lamites linéaires en Iran, et l'écriture de l'Indus, Pakistan-Inde. L'écriture de l'Indus, on n'en parle pas, parce que c'est pas déchiffré. Donc ça sert à rien, on le met de côté. Donc le cuneiforme et les hiéroglyphes sont des systèmes d'écriture mixtes, c'est-à-dire où il y a des notations phonétiques et logogrammatiques. Et parce que c'est des systèmes d'écriture mixtes, c'est des systèmes d'écriture qui fonctionnent avec 300, 400, 500, 600 signes, Donc, beaucoup de signes de notre point de vue. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur les lamides linéaires, je me suis dit bon, je suis à la même époque, a priori, ça va être un système d'écriture mixte. Eh bien, et alors, là, là, je, je mets l'accent là-dessus je n'ai pas eu cette idée, cette hypothèse a priori. Les... J'ai été forcé d'arriver à cette conclusion à la fin du déchiffrement. Euh, donc, euh, je peux lire 96% des signes. Hein. Le déchiffrement est quasi complet. Hein. Il y a de très rares signes qui résistent parce que le nombre de textes est assez restreint. Mais je pense que quand on aura plus d'inscriptions, on complétera le, le déchiffrement. Eh bien, forcé de constater que les 72 signes déchiffrés sont tous phonétiques. Et c'est un système d'écriture purement phonétique. On est vers 2300, 2200 avant Jésus-Christ. Jusqu'alors, le plus ancien système d'écriture purement phonétique, c'était 1500, 1600 avant Jésus-Christ. Donc là, on est en train de faire reculer de 800 ans l'apparition d'un système d'écriture purement phonétique. Donc ça casse complètement la baraque sur les théories d'une évolution des systèmes qui iraient plutôt des systèmes logogrammatiques, puis mixtes, puis phonétiques. Eh bien non, en Iran, quasiment dès le départ, ils ont un système d'écriture phonétique.